Alors c'est parti si, apparemment, euh, nous sommes en direct ou pas, ah, mais à chaque fois, c'est pense ce en direct. Il y a secret. marqué la réunion, la réunion est diffusée est bon. en direct sur Facebook. Nous, nous, nous sommes en direct ouais. et donc euh, j'ai le plaisir cet après-midi euh, d'accueillir Leïla que j'ai interviewée il y a environ euh, 4 ans et demi sur son cheminement alimentaire et de santé qui nous a également parlé de ses projets autour du cru, euh, donc elle avait euh, à l'époque Ouvert, elle venait juste d'ouvrir son restaurant à Toulouse, là, tu étais en partenariat avec quelqu'un et c'est un restaurant euh, moitié cru, moitié cuit, et juste avant tu avais un restaurant cru, et donc là tu viens de fermer ce restaurant pour partir sur des projets, un projet différent, notamment de plus grande ampleur, un lieu d'accueil à l'île de la Réunion. Donc je te remercie déjà avant tout pour, pour cette, ce, ce moment qu'on va passer ensemble, où tu vas nous partager tout ce que tu veux nous partager. Donc, moi, j'ai envie, dans un premier temps, de faire le point avec toi sur ben, comment tu as évolué au niveau de ton alimentation, ton hygiène de vie, ta santé, euh, depuis ces quatre ans et demi-là. Est-ce qu'à l'époque, ça faisait 35 ans que tu étais euh, euh, végétarienne euh, Non, tu étais 35 ans, depuis 35 ans végétarienne, depuis 10 ans végétarienne et depuis 7 ans crudivore. C'est ça. <rire> Est-ce que tu es toujours dans cette ligne directrice <rire> Oui, oui, oui. oui. Bon, il y a eu du chemin hein, qui a été fait, hein, quand même, depuis toutes ces années. Il y a eu pas mal de choses. Déjà, je voulais te remercier donc, pour cette petite interview. Et puis, puis, ça fait toujours plaisir de te revoir et de, et de communiquer autour de la santé et de l'alimentation vivante, parce que toutes les deux, on est, on est très… Euh... On est très euh, bah, passionnés, hein, on va dire, par ces sujets. Et donc, euh, moi, évidemment, j'en ai fait mon métier en tant que restauratrice, mais bon, en étant ancienne naturopathe, la santé, évidemment, c'est ce que je mets au centre de ma vie pour moi, pour mon environnement et puis pour les autres. Puisque c'est la meilleure chose, on va dire, que je sais faire aujourd'hui. Donc, euh, pour moi, perso, ça a bougé, ça a évolué. J'ai eu beaucoup de périodes depuis 4 ans et demi. Euh, J'ai eu plusieurs périodes différentes euh, et plusieurs périodes aussi de, de, de, de changement alimentaire parce qu'il bah, y a eu entre temps en plus la période Covid qui a été compliquée, hein, parce que pendant les deux ans où il y a eu cette crise euh, au niveau de la restauration, moi au niveau de mon restaurant, il a Faut fallu que je m'accroche et que j'arrive à, à tenir le restaurant malgré euh, tous ces confinements et ces, voilà, ces problématiques euh, liées au commerce. Donc j'ai été beaucoup stressée, très très stressée, j'ai fait pas mal d'hypertension aussi, donc j'ai eu des problèmes de santé aussi dû à ça. Ce qui fait que j'ai été obligée d'être hyper vigilante aussi euh, par rapport à mon alimentation, mais pas que, parce qu'en fait, tout n'est pas que alimentaire. Hein. Il, y a le, il y a quand même l'aspect stress dans la vie qui fait qu'on est bien ou on n'est pas bien. On peut manger cru 100%, manger bio 100% et avoir des problèmes de santé. Donc ça, je, je tiens quand même à le préciser. Euh, mais il vaut mieux, euh, je dirais, avoir des problèmes de santé euh, bénins en mangeant bien et en ayant une hygiène de vie, euh, parce que du coup ben, on permet aussi à l'organisme, quoi qu'il en soit, de tenir beaucoup mieux que si, si je n'avais pas une hygiène de vie, je pense que je serais déjà à l'hôpital avec tout ce que j'ai traversé ces dernières années. Donc finalement, je suis plutôt contente des résultats. <rire> j'ai fait pas mal de jeunes. J'ai fait, fait un, deux, trois, quatre, cinq, six jeunes euh, quasiment de 7 jours depuis quatre ans. Donc j'en ai fait un la première année et puis après j'en faisais deux par an. Euh, pour pouvoir m'aider aussi à, à faire un reset au niveau de mon organisme parce qu'à un moment donné c'était au niveau du stress, c'était tellement puissant que je n'arrivais plus du tout du tout à, à être alignée hein, et, à être, et à être ouais, être alignée, ouais tout simplement. Donc, euh, donc les jeunes m'ont fait beaucoup bien. Je mange toujours à peu près à 90%. Alors l'été 100 cru, enfin je dis l'été euh, du mois de mai, on va dire. Euh, même à avril, hein, au mois de septembre, octobre, je mange quasiment à 100% cru. Et puis, le reste du temps, moi, je, je m'autorise, enfin, je m'autorise, même pas je m'autorise, j'écoute mon corps euh, et j'écoute ce, ce, voilà, ce, ce dont il a besoin aussi. Euh, et je mange, on va dire, à 90% euh, cru euh, et je rajoute ouais, 10 à 15% cuit, mais pas tous les jours. Ça dépend des jours, ça dépend des semaines, ça dépend de mon état, ça dépend... Euh, de mon état de fatigue, mais je suis quand même très, très attirée par le cru en général. Et puis, même quand je fais du cuit, en fait, je ne fais pas du cuit très cuit, je fais toujours du cuit al dente, les légumes, je les fais sauter. Si je fais une soupe cuite, je rajoute toujours du cru dedans. Enfin, voilà, il y a toujours du cru... Enfin, quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps sur notre, sur notre table. Euh, mais ça, c'est mon corps qui me le demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après toutes ces années, si j'avais pas ça, je pense que je n'aurais pas euh, l'énergie que j'ai aujourd'hui euh, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce que j'ai travaillé ces dernières années. Donc, euh, évidemment, euh, l'arrêt de ce restaurant euh, le 28 août euh, a été une décision qui ne s'est pas prise à la légère. Euh, ça m'a ça, voilà, ça demandé quand même euh, de réfléchir mûrement sur, euh, sur mon hygiène de vie tout simplement et puis sur mon état aussi euh, euh, intérieur par rapport à cette décision euh, de, de, de passer à autre chose. Et, euh, et moi, j'avais besoin d'une qualité de vie. Bon, Toulouse, c'est super quand on fait un boulot euh, qu'on aime et quand on est bien entouré euh, et que tout se passe bien. Mais au bout d'un moment, euh, moi, ce qui me manquait surtout, c'était de me mettre au vert et puis, euh, puis d'avoir aussi euh, du temps pour moi. Un restaurant, toute seule en plus, parce que bon, ces deux dernières années, il a fallu que je bosse toute seule à cause de, du Covid. Euh, ça n'avait plus de sens pour moi de travailler autant, euh, entre 70 et 75 heures par semaine, seule. Euh, pour proposer de la santé à mes, à mes clients et moi me retrouver complètement carpette à la fin de la semaine parce que, parce que je donne tout et qu'en en fait moi ben, dans mon panier il me reste plus rien donc cette énergie là bon c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'énergie et je pense que mon hygiène de vie euh, m'a beaucoup aidé pour cela mais, euh, mais quoi qu'il en soit euh, moi en tout cas prendre soin de de la suite, parce que j'ai que 54 ans, hein, donc euh, j'ai encore 10 ans à travailler, <rire> je préfère partir travailler euh, avec des gens, en tout cas être bien entouré, euh, ne plus travailler seul déjà. Ça, c'était la première euh, condition. Et puis, dans un lieu euh, ou dans un environnement, en tout cas, qui correspond beaucoup plus au monde du vivant que celui dans lequel j'étais jusqu'à maintenant. Après, euh, je crache pas du tout euh, dans la soupe parce que j'ai vraiment vécu deux ans, euh, euh, cinq ans, pardon, sur Toulouse, euh, extraordinaire, avec des, des, des clients extraordinaires, avec des partages et des échanges vraiment magnifiques. J'ai que des bons souvenirs, en fait. Hein, euh, une, là, vraiment, au niveau de mon travail, des échanges. Euh, de tout ce qu'a a pu se vivre dans ce lieu. Je rêvais d'un lieu où, où les gens se sentent bien et je pense que j'avais réussi ma mission. Mais maintenant, euh, je dois passer à autre chose. <rire> voilà, et donc, et donc, du coup, ben voilà, on part sur un autre projet. Et je dis « on » parce que maintenant, je ne suis plus toute seule. Je suis avec Jean-Charles. Donc, qui est mon compagnon euh, de vie et qui euh, est aussi mon compagnon euh, de travail, parce qu'on est tous les deux dans, dans la même énergie, dans la même dynamique, et dans la même envie de, de donner. Euh, on s'est vraiment retrouvés euh, avec les mêmes aspirations. Et donc... Euh, il m'a fait découvrir l'île de la Réunion, qui est une île ben, que lui, il aime depuis très longtemps et qu'il qu avait envie aussi ben, de, de, de découvrir en, en y travaillant et en s'y installant. Il a failli le faire deux fois euh, avant qu'on se connaisse. Et puis, ça ne s'est pas fait parce que bon, voilà, ce n'était pas le moment. Oui, <rire> ben ça, le de destin <rire> c'est pas le moment voilà heureusement génial. finalement parce que c'est ce qui nous a permis de nous retrouver et puis aujourd'hui de partir ensemble vers ce rêve qu'il a et, et moi ce rêve que j'ai aussi finalement au bout du compte de me poser dans un j'ai toujours rêvé depuis toujours je sais même pas si je t'en avais déjà parlé déjà à l'époque parce que j'adore les fruits les mangues et tout ça j'ai revu notre de, interview de... ici ouais je crois que j'ai dû te le dire, où je rêvais d'avoir une paillote au bord de la plage et de faire des jus aux gens et de, et de, et de leur donner des produits que je vais directement chercher dans les arbres. Et, enfin, voilà. tu, tu, tu, déjà depuis l'enfance, tu me racontais que tu adorais manger des fruits dans les arbres, ouais. les fruits, tu adorais ça. ça. Et ça. Euh, que, que ouais, tu, tu rêvais de. Ouais. De, de vivre dans bah, un pays où tu avais commencé à découvrir les fruits exotiques, je crois que étais enceinte, ça, quelque chose comme ça. Surtout, voilà, ben bah, tu te souviens, parce que moi je n'arrête pas de manger des mangues quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, et je te disais que je rêvais d'être dans un, dans, sur une île ou un pays, dans un pays où je pouvais... Ramener. Et alors là, un truc incroyable, et ça Jean-Charles pourra le témoigner, parce qu'il a, a vu les billes que j'avais quand on arrivait à La Réunion, sur l'île de la réunion là euh, tous les mangues qu'il y avait sur l'île il y a 50 variétés de mangues sur l'île et je, je, je, je, je sais pas si tu imagines mes yeux quand je suis arrivée la première fois de ma vie que je voyais des manguiers pleins de mangues qui croulaient Et il y en a tellement que les gens de toute manière ils laissent les mangues tomber par terre et ils ne les ramassent pas et, et moi j'étais folle j'étais oh d'un manguier un manguier un papayé un bananier enfin, bon, tous les fruits que j'adore <rire> Alors je t'avoue qu'il n'a pas eu beaucoup de mal à, à, à me donner raison pour avoir envie de, de nous installer là-bas. Donc voilà. Donc je rêve d'un lieu où on a au moins un mangeur dans notre jardin. Et voilà. Donc. Ouais. Et tu vois, on parle Pardon. du destin, mais tu vois, tu parles de Jean-Charles, la réunion, tout ça. Mais au début, c c ce projet était prévu pour être dans l'Aude. Oui, tout à fait. Et à la base. Mais, et est oui. bien parti pour pour ça. Ça devait. Tout était mis en place, mais comme quoi c'est une question pareille, je me dis d'étoiles et de, bons, de, de bonne inspection des étoiles au bon moment. Euh, bah ouais, Ce projet qui avait été monté dans l'eau, un pareil projet d'accueil euh, enfin, voilà, autour de, de l'éco-habitat et euh, avec un restaurant, avec un accueil aussi pour euh, tout ce qui est thérapie. Euh, mais c'était un gros projet euh, avec beaucoup de travaux. Et en fait, il y avait deux banques hein, qui devaient suivre euh, en juin quand on a c'était mai ou juin, je ne sais plus. Oui, juillet. juin juillet, quand on a commencé, on avait les accords. Enfin, notre, notre banquier est même venu manger chez nous au restaurant. Enfin, oui, bah, oui, enfin, il est venu euh, à douceur végétale manger pour découvrir notre cuisine. Après, il est venu sur le lieu là, euh, dans l'autre, parce qu'on avait le, le lieu, enfin, qui était disponible. Quoi. Et puis, et puis ben, entre-temps, il y a eu la guerre d'Ukraine, il y a eu tous ces changements qui se sont faits cet été avec les taux de banque qui, ont, qui se sont enflammés et où il y a eu des changements de, de réformes, on va dire, au niveau des banques. Et en septembre, ben, tout ce qui était accordé en, en mai a été refusé par une banque, alors que tout le reste devait… Donc, si tu veux, comme il y avait beaucoup de travail… Bon, déjà, moi, j'étais un petit peu… Je savais qu'on avait au moins six mois de travaux. C'est aussi pour ça que j'ai fermé rapidement le restaurant pour soutenir Jean-Charles, parce que même si lui, c'est son métier, euh, voilà, il, je sais qu'il aurait eu besoin de soutien et qu'on et qu avait besoin, on, on, on prévoyait même de faire des chantiers participatifs. Tout là, donc Tout ça, c'était prévu pour. C'était bien parti. Et puis, bon, voilà. Ça, c'est pas fait. Il nous a fallu accuser le coup, parce que je t'avoue que quand on l'a su en septembre, en revenant de vacances, on a pris juste dix jours vite fait en Espagne, pour, pour décompresser en étant pressé, pressé de rentrer pour, pour s'occuper de ça. Et c'est en rentrant de vacances qu'on l'a su. Mais moi, je dis toujours que quoi qu'il arrive, c'est toujours pour mieux rebondir et aller vers ce qui est plus juste pour faire notre destinée, notre mission de vie. Je parle même pas de destinée, moi, je parle de mission de vie. Ouais. Parce que j'ai ce fort, cette forte confiance et cette fort, forte foi en moi qu'on n'est pas là pour rien et qu'on a tous une mission de vie à réaliser. Et en fait, je pense que voilà, euh, il y avait autre chose qui était prévu pour nous <rire> et que ça pouvait, je pense, euh, être peut-être plus galère que, que ce qu'on avait prévu en restant ici. Et puis, ne serait-ce qu'au niveau du temps, on se rend compte, lui et moi, qu'on a besoin de soleil. Moi, je suis méditerranéenne. Jean-Charles, lui, euh, ben, il a toujours vécu au bord de l'océan et puis il était très attiré par la lumière et... Et ici en montagne ben, parfois on a un manque de lumière malgré tout hein. on est sur un plateau même si c'est extraordinaire on est dans des dans une là, région et que là tu actuellement tu me parles, es dans l'aude là. là en ce moment je suis encore dans l'aude <rire> parce qu'on est revenu de la réunion pour pouvoir ben, euh, régler toutes nos affaires euh, préparer un container, ouais. vider la maison vendre la maison on vend on vend cette maison ici pour pouvoir partir. D'ailleurs, elle est en vente, hein, si ça vous intéresse. <rire> il y a une jolie petite maison de village. <rire> on a mis des annonces. De toute manière, je ferai passer le lien pour vendre cette maison parce qu'elle n'est toujours pas vendue. Mais bon, voilà, il faut qu'on la vende. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, du coup, ben, on a trois mois devant nous. On doit être là-bas pour début mars. D'accord. Du coup, euh, le lieu en la Réunion, vous l'avez déjà enfin, C'en est, est où, en fait Alors donc au niveau du lieu, ça reste confidentiel tant que tout n'est pas signé. Et puis moi je suis, un petit, je suis devenue un petit peu voilà, je, prudente on va dire, et un peu superstitieuse aussi parce que je veux pas parler de, de tant que tout n'est pas signé. De toute manière quoi qu'il en soit, enfin tant que tout n'est pas, c'est sur une bonne voie. On a visité plusieurs lieux. Il y en a un qui nous affectionne plus que les autres. Donc on est en train de monter le dossier, on est en train de mettre tout ça en place. Et normalement, ça devrait... Enfin, voilà, si tout se passe bien et si c'est vraiment ce lieu qu'on doit avoir, ce sera... De toute manière, nous, ça sera dans le sud de la Réunion. L'île de la Réunion il y a, est très différente entre le nord et le sud. Donc il y a Saint-Denis qui est la capitale, voilà, qui est dans le nord de l'île. Et nous, on affectionne plus le sud de l'île. Voilà, bon, ce n'est pas rien de quitter la, comment, la métropole pour aller euh, sur La c'est quand même euh, voilà, une autre, un autre fonctionnement. Il faut qu'on trouve vraiment aussi euh, euh, ben, un lieu pour… Alors, le lieu qu'on a trouvé, normalement, on devrait y vivre aussi. Nous, on, on rêve de, de ce lieu-là parce qu'il y a possibilité de faire tout, c'est-à-dire le restaurant. Euh, lieu d'accueil avec euh, donc, euh, des chambres pour pouvoir euh, bah, inviter euh, des séminaires de yoga, de jeûne, de thérapie. On voudrait vraiment un lieu où il y ait la santé qui soit mise vraiment euh, en exergue et, le, et, euh, et tout ce qui est alternatif, hein, le bien-être, on va dire, tout ce qui tourne autour du bien-être. Euh, un lieu de ressourcement, donc, euh, parce qu'on a… On, maintenant, on sait exactement ce qu'on veut, donc c'est aussi pour ça qu'on prend notre temps euh, pour vraiment trouver le lieu idéal parce qu'on veut aussi un lieu calme pas un lieu non plus bruyant enfin, euh, avec de la nature à côté où on puisse organiser des randonnées donc euh, tous les bords de, de l'île dire euh, les, les frontons de mer c'est quand même très bruyant c'est très touristique donc nous on va monter un petit peu dans les hauteurs alors on monte très vite dans les hauteurs l'île de Réunion c'est pas plat du tout hein. c'est plat autour de l'île quand on fait le front de mer mais après de, dès qu'on sort de, de, de la ville on monte tout de suite c'est génial parce qu'il y a des randonnées extraordinaires à faire, c'est magique, hein. c'est une île qui est magique parce qu'à chaque endroit où on va, il y a du vivant. Le monde, tu n'es que dans le monde du vivant. Il y a une biodiversité incroyable au niveau de, de, de tout, de la faune, de la flore. Moi, les oiseaux, j'étais folle de tous ces oiseaux de toutes les couleurs, de partout. Tu vas dans l'eau, dans le lagon, c'est des poissons de toutes les couleurs, tu, tu te baignes dans un aquarium les fruits, euh, voilà, les, les, les, les nouveaux légumes, parce que ça c'est pareil, j'étais complètement dingue sur les marchés, les marchés j'ai fait le marché de Saint-Pierre et puis d'autres marchés, et, euh, et tu te retrouves devant des légumes que tu ne connais pas, alors est-ce qu'on peut manger cru, est-ce qu'on ne peut pas manger cru, euh, parce que tu vois, ouais. eux, eux, en plus à l'île de la Réunion, euh, le cru, euh, tout cru, euh, ils ne connaissent pas trop, il hein, y a un seul petit restaurant qui existe à Saint-Denis, donc euh, qui fait du 100% cru, ah. Euh, que je n'ai pas eu le temps de, de rencontrer, mais c'est un contact que j'ai puisque j'ai des amis qui la connaissent très bien et donc on, on va se rencontrer. Et, euh, mais elle, elle fait surtout du à emporter, enfin de la, des plats à emporter, mais elle est 100% crue. Je mettrai son lien sur ma page aussi parce qu'elle gagne aussi à être connue. Mais voilà, et donc c'est la, la seule. Après, tout ce qui est cru vegan sur l'île, c'est en pleine expansion. Euh, parce que bon, moi je mange cru mais je suis aussi vegan, donc euh, en fait ça c'est important aussi de le préciser hein, puisqu'on en avait déjà parlé, euh, voilà, qui dit cru ne veut pas dire forcément vegan, mais bon en tout cas le véganisme et le végétarisme sur l'île se développent de plus en plus euh, et il y a une grosse demande, très très grosse demande donc c'est vrai que nous ce qu'on va faire ça, ça va être très innovant parce qu'on va être les seuls euh, quasiment à, faire, à proposer ce, ce, ce service là avec une restauration euh, semi-gastronomique euh, cru vegan, parce que je garde quand même, on va dire, comme je faisais à Toulouse, c'est-à-dire toutes les entrées crues, les desserts crus, un plat cru, un plat cuit Faire découvrir les fromages crus aussi, enfin voilà, les fromages crus vegan. Et, et développer, si tu veux, une cuisine crue qui soit adaptée et locale avec les légumes que je vais découvrir là-bas, que j'ai découverts. Et on est déjà, avec Jean-Charles, en train de, de travailler sur les nouvelles recettes qu'on va faire, euh, s'inspirer aussi de la cuisine réunionnaise, parce qu'il voilà, y, euh, y a quand même une très grande richesse euh, on va dire culinaire euh, sur de la Réunion avec les épices, les herbes, les fruits les légumes euh, qui existent, et puis, euh, puis leurs recettes. Ils ont des recettes quand même assez chouettes hein, et assez intéressantes. Voilà, donc moi, je vais m'amuser euh, à redevenir très créative aussi et à customiser un peu euh, ces, ces recettes réunionnaises. En, en cru et en semi gastro D'accord. Et donc il faudra aussi du coup que tu empruntes pour ce lieu-là aussi ou Alors là, euh, oui et non. Ça va dépendre aussi de la vente de la maison. Ça va dépendre. Il y a tout qui est en train de se mettre en place en ce moment par rapport à ça. Euh... On espère ne pas être obligé de, de faire un, un, un emprunt conséquent parce que on pense pouvoir le. le C'est un fonds de commerce, on n'achète pas les murs, donc donc ça ne nous demande pas un prêt énorme. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on que met en place aussi cette cagnotte dont je t'ai parlé euh, et je te donnerai le lien aussi euh, pour euh, on a vraiment besoin on voudrait ne pas passer par les banques le, enfin, en tout cas le moins possible et, euh, et on aura quand même quelques petits travaux euh, D'embellissement, on va dire, et puis qu'on euh, a besoin d'une canote aussi pour partir, pour organiser notre départ et que ça se fasse au mieux sans toucher euh, l'argent qu'on a pour pouvoir le mettre dans le fonds de commerce. Donc, ça, c'est tout un calcul euh, à mettre en place. Bon, j'ai confiance, euh, voilà, je, je compte sur ma communauté aussi et puis euh, sur les réseaux, euh, sur le réseau, euh, la communauté de mes réseaux. Pour, pour nous donner ce petit coup de pouce et d'avoir ce petit soutien euh, qui sera bienvenu pour pour organiser notre départ voilà mais après c'est vrai que là bas sur place euh, on va dire que ça, ça par rapport au projet qu'on a c'est quelque chose c'est dire c'est c'est un, un lieu qui va être autonome et qui va euh, qui va vraiment, je pense, se développer assez rapidement. Et puis, surtout, nous, ce qu'on veut, c'est créer des, des, de l'embauche aussi, hein, parce qu'on ne veut pas travailler tous les deux. Donc, euh, voilà, sur ce lieu-là, il y a déjà deux personnes, euh, normalement, qu'on devrait, euh, qu devrait garder si tout se passe bien. Euh, et puis, après, embaucher euh, des personnes pour nous aider euh, pour le service. Voilà. OK. Et euh, pour revenir à, à l'interview que j'avais fait la dernière fois, euh, j'ai relevé deux choses que tu m'as dit euh, sur lesquelles tu souhaitais enfin tu, tu souhaitais travailler. Tu m'avais parlé des émotions, tu sais, as beaucoup de travail à faire sur tes émotions, ça avait l'air d'être quelque chose d'important pour toi. Et on ouais. avait parlé aussi de ton poids. Aussi, à cette époque-là, ouais. tu, tu m'avais dit que tu avais perdu déjà 30 kilos. Et ouais, tu m'avais ouais, j'ai encore, encore 20 kilos à perdre. Ouais. <rire> Est-ce que, est que tu veux bien parler un peu de ces deux de sujets-là de Bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr, comme je l'expliquais, ben, on mange nos émotions en fait, hein, ou c'est nos émotions qui nous mangent. <rire> je ne sais pas. Je pense que ça va dans les deux sens. <rire> euh, quoi qu'il en soit. Euh... Moi, je me suis rendu compte ces cinq dernières années, puisque ça fait quatre ans et demi quand je, je t'avais parlé de ça, que, que le stress me faisait stocker énormément de poids. En fait. Alors, bon, j'ai réussi quand même avec. Et c'est pour ça que j'ai fait des jeûnes régulièrement, c'est pour faire des resets vraiment, on va dire, au niveau de mon métabolisme, qui n'arrivait pas à, à, à, on va dire, à débloquer. Parce que malgré les jeûnes intermittents, malgré le cru, malgré mon hygiène de vie. Moi, je fais une rétention d'eau, euh, qui est incroyable. bon Là, maintenant, je sais un peu pourquoi, parce que j'ai fait des analyses de sang, donc je commence à comprendre un peu comment je fonctionne. Mais c'était surtout euh, le facteur stress et émotionnel qui, euh, qui me posait cette problématique. Et puis, quand même aussi, euh, ça, il faut le préciser, c'est que quand tu travailles et que tu piétines toute la journée et que tu as quand même une vie euh, sédentaire et où tu, il faut bouger, hein, mais bouger, ce n'est pas le piétinement qui va te faire euh, éliminer. Donc, euh, danser, marcher, enfin, voilà, bouger son corps. Là, maintenant, je fais du yoga quasiment. J'essaye. Hein. Il y a des jours où je n'arrive pas à le faire tous les jours, mais j'essaye de le faire hein, tous les jours, voire un jour sur deux, parce que j'ai besoin de ce moment avec moi, ce rendez-vous avec mon corps. Je me suis, euh, depuis ces cinq dernières années, j'ai vraiment travaillé sur ma la connexion avec mon corps, pour justement ne plus être dans ces émotions qui me submergeaient à chaque fois et qui pouvaient euh, euh, me mettre euh, dans des états, euh, ouais, je peux dire, euh, euh, quoi par rapport, par rapport à, à la force que j'ai, parce que je sais que j'ai une force incroyable, mais, euh, mais quand émotionnellement, euh, on n'arrive plus du tout à… à à suivre, on va dire ce qui se passe, on est dans cette espèce de course de de, de, de vouloir absolument toujours répondre oui à tout, ben, à un moment donné tu peux, je veux dire ton corps il tient pas, c'est pas possible, on n'est pas des machines. Euh, je me suis rendu compte à quel point c'était important de me faire du bien et d'être à, à l'écoute de ce qui est juste pour moi. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai appris aussi à dire non à certaines choses ou à certains environnements ou à certaines relations. Euh, ou même à certaines invitations, hein, euh, ça m'est arrivé de, de ne pas accepter des invitations parce que je ne voulais pas manger telle ou telle chose, parce que je ne voulais pas partager telle ou telle chose. L'alimentation, pour moi, c'est hyper important pour moi d'être OK et en accord avec ce que je mets dans ma bouche et avec ce que j'ingère, comme euh, pour tout le reste, c'est-à-dire euh, que ce soit la musique, que ce soit toute forme d'alimentation de tous mes corps, en fait. Hein, ton corps physique, qui se nourrit d'alimentation euh, euh, solide, liquide, euh, spirituelle, euh, émotionnelle, euh, voilà. et donc l'émotion, ben, c'est dans les relations avec euh, l'environnement, mais pas que, ça peut être aussi euh, le lieu de vie, ça peut être, euh, voilà, ça dépend vraiment de... c'est, On va dire que c'est holistique, quoi. on ne peut pas couper euh, les choses. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai reperdu, euh, j'ai dû reperdre euh, Peut-être ça des 5, 6, des fois 8 kilos depuis, hein, on va dire, une dizaine de kilos. Mais, euh, mais je fais le yo-yo, hein, donc je peux reprendre 2, 3 kilos. Euh, si. Là, par exemple, je n'ai pas fait de jeûne en septembre, mais le fait de marcher, parce que si on a… Et puis, même à La Réunion, on a beaucoup marché avec mon chéri. Le fait de marcher, ça me permet aussi de me maintenir, de ne pas prendre de poids et de ne de pas en prendre. C'est surtout ça. Et de ne pas gonfler et de ne pas me retrouver en rétention d'eau. Mais ça, c'est quelque chose que je gère aussi à côté euh, euh, par rapport, euh, bah, justement, à, à avoir une activité qui me zénifie comme le yoga, comme la marche dans la nature, comme euh, écouter les oiseaux, euh, la méditation. Euh, voilà. C'est plus là-dessus, on va dire, que je travaille plus que sur l'alimentation, parce que l'alimentation, maintenant, je sais ce que mon corps il a besoin, ce qu'il n'a pas besoin. Euh, je n'ai pas d'envie de, particulière. Et puis, bon, même si j'ai une envie, c'est vraiment pas des trucs qui… Enfin, je, je sais gérer maintenant émotionnellement mon rapport à la nourriture. Mais par contre, moi, après, ce que je ne sais pas gérer, c'est mon rapport avec l'environnement. C'est autre chose. Voilà, autre chose. Ouais. Mais j'y travaille, tu vois, comme quoi il y a des étapes. Avant, c'était lié à mon alimentation. Maintenant, c'est plus lié à l'environnement et, et à mes relations. Et là, je dirais que, actuellement, le gros travail que je fais, et ce qui est le plus dur pour moi, et je pense que c'est aussi pour ça que je retiens encore les choses, c'est le fait de m'éloigner de mes enfants. Ça, c'est un sujet que je, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon, je vais pleurer et ça ne va pas le faire. Mais le fait de m'éloigner mes enfants, ben, tu sais ce que c'est. Euh, voilà et, on, et, et quand on est maman, euh, ben, évidemment, euh, le fait de partir loin et le fait de prendre la décision de, de, de, de laisser nos enfants euh, le plus autonomes possible, eh ben, ben, ça, change, ça change la donne. Quoi. et C'est encore une étape. Donc, il euh, y a toujours une étape. Euh, Mmh. bon moi bah, je suis mamie aussi hein, donc j'ai mes petites filles aussi mais... oui oui <rire> c'est vrai oui oui ouais. euh, ce que j'ai envie de préciser parce que quand tu parles tu, tu parles beaucoup des émotions etc on parle du poids des émotions euh, si je comprends bien toi ta difficulté euh, avec les émotions c'est euh, parce que souvent quand on parle d'alimentation et d'émotions on dit le problème c'est que euh, quand j'ai des fortes émotions je fais des craquages alimentaires mais toi ouais. non c'est pas ça ouais. c'est ça c'est une sorte de de, de stress ou de, de, ouais. de, moi, je de bloque. cas intérieur qui fait que ton métabolisme il est bloqué si je comprends bien ouais, ça bloque si mon métabolisme qui bloque donc tu vois je, je peux me retrouver constipée je vais plus faire pipi je, je vais plus uriner enfin, tu vois je peux boire un litre deux litres moi je, je peux boire et puis faire le chameau garder tout tu vois je vais, je vais retrouver le ventre gonflé donc du coup parce que je, même en jeûnant ou en faisant un, un jeûne intermittent, je peux ne, ne rien perdre du tout parce que je bloque et c'est des émotions. Mais je mmh. le sais, je sais maintenant, je sais quand je bloque, d'ailleurs, je le sais déjà dans mon corps, ça me parle, j'ai mon plexus qui sert, j'ai mon vide qui sert, et voilà. C je, je... Maintenant, euh, je dirais que en ayant fait le tour de la question et en, ayant, en étant dans l'observation, parce que je pense que il faut faire à la base, et c'est ce que je ne savais pas faire il y a 20 ans en arrière, c'est être complètement à l'écoute de ton corps physique et de tes corps. C'est pas que ton corps physique. Ton corps physique te parle, ça c'est sûr. Il va te dire. Et en fonction de tes éliminations, tu vois là, quand j'ai fait les jeûnes avec Béatrice, là sur Toulouse, je faisais une, une irrigation colonique tous les mois. Ben, rien que cette irrigation colonique tous les mois, ça m'aidait énormément, parce que ça me permettait aussi d'évacuer les émotions. Parce qu'on travaille avec les émotions quand on travaille sur, euh, sur l'irrigation colonique hein, mmh. et les ouais. mémoires. Tu avais commencé à m'en parler il y a quatre ans et demi, mais tu n'en ouais. avais pas fait énormément, je pense. Ce c'est récent ouais. ce que tu parles, là, ce que tu as fait une fois par oui, mois Oui, oui. <coughs> bah, ça, c'est depuis, euh, depuis trois ans que je connais euh, Béatrice et qu'elle et euh, qu m'a suivi. Euh, elle a un cabinet sur Toulouse, d'ailleurs. Béatrice, je pourrais vous donner le lien. C'est une naturopathe qui est extraordinaire, euh, incroyable et qui, qui m'a accompagnée pendant ces trois dernières années euh, en faisant des longs jeûnes d'une semaine. Euh, avec, ben, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeûne d'une semaine, c'est une semaine de préparation plus une semaine de, de remontée alimentaire. Ça fait trois semaines à peu près, voire quatre semaines de, de de cure on va dire, hein, ouais, de nettoyage hein, parce que et entre chaque jeune donc, euh, des irrigations coloniques pour pouvoir entretenir ce nettoyage et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en faisant des irrigations coloniques tu vas nettoyer aussi des mémoires ancestrales, hein, des choses qui te datent depuis de très très longtemps. Donc, euh... Euh, c'est toujours c'est un siège d'émotion aussi hein, les intestins on dit que tout euh, passe par les intestins aussi hein. ouais, ouais. énormément Et euh, irrigation colonique, hydrothérapie du colon, c'est la même chose oui c'est ça moi ça m'a beaucoup aidé euh, je l'ai vraiment senti dans mon moral et dans mon mental et dans l'énergie que j'ai pu euh, décupler euh, quand j'ai fait ce travail sérieusement euh, d'accompagnement Vraiment, ça a été beaucoup plus puissant que toutes les psychothérapies que j'ai pu faire. Hein. <rire> je t'avoue que... Ouais. Euh, parce que là, je travaillais sur du vivant, je travaillais sur mon corps, sur ma matière. Hein. <rire> et donc, euh, euh, ça a été... Euh, moi, en tout cas, ça m'a aidé. Et là encore, et là, la première chose que j'ai fait en, regard, en arrivant à l'île de Réunion, c'est regarder les cabinets en irrigation colonique. Et il y en a plein. Donc, euh, il y a plein de gens qui font des accompagnements en irrigation euh, là-bas. C'est génial parce que sur l'île de la Réunion, il y a énormément de thérapies, de thérapeutes différents. Donc, euh, c'est très très euh, très c'est ouvert au bien-être. Euh, c'est très ouvert à, voilà, à, à toutes les techniques qui existent en fait, en, ici sur la métropole. Euh, Existe là-bas en, en, en plus poussée encore. <rire> voilà. Euh, c'est drôle parce que moi, je vis, je vis un peu... La, tout ce que tu dis, je le vis en, un peu en ce moment. C'est le truc du moment quand tu dis... Euh, euh, la problématique un peu avec l'environnement, hein, peut-être apprendre à s'affirmer dans nos besoins, à dire oui. non. Euh, c'est exactement ce que je vis ces derniers temps. Oui, ouais, mais ce <rire> euh, n'est pas de hasard. L'histoire du nettoyage aussi. Des... Moi, c'est les lavements que je, je fais en ce moment. Oui, les que lavements. J'avais testé génial. avant, mais je n'avais pas trop accroché, tu vois. Et ben, surtout qu'à ben, l'époque, je, je mangeais vraiment cru, mais c'est vrai que depuis, j'ai repris du cuit. Et, euh, et les lavements, ben, je vois que ça me fait du vachement de bien quand même. Ouais. Oui, mais. Si j'avais les moyens, je ferais l'hydrothérapie du colon. Oui. Quoi. Mais, euh, mais déjà, les lavements, c'est accessible. Tu vois, tu peux le faire chez oui. toi. Oui, alors ça, c'est génial. C'est bien que tu en parles parce que moi, je... avant de faire des irrigations coloniques régulièrement, parce que bon, après, c'est vrai qu'avec Béatrice, je en faisais une par mois. et C'était vraiment un besoin que j'avais d'être aidée à aller un peu plus loin dans le nettoyage. Euh, mais euh, mais entre-temps, moi, je faisais des lavements. Hein, et ça m'arrivait de faire un lavement par jour hein, pour pouvoir m'aider justement à... À, à, à renouveler mon énergie et à, et à évacuer euh, les déchets euh, plus facilement quoi. Et euh, ça nettoie le sang, ça nettoie tout, hein, enfin, je veux dire. Et puis ça nettoie le mental surtout. Ah, ça. Donc c'est bien le, les lavements, c'est vraiment une très très bonne chose. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, et ouais. puis il y a aussi les, il y a pas que les lavements, il y a aussi les, appelle ça les... Non, euh... bon je sais plus, je, je, je... Je faisais beaucoup de, de nettoyage, comment ça s'appelle les, les purges, voilà, c'est ça, pardon. Les purges selon Irène Grosjean, je ne trouvais plus le mot. Les purges, donc j'ai fait des purges aussi, pas mal, euh, pour m'accompagner aussi entre, euh, entre chaque euh, période de, de jeûne. Et surtout quand... Euh, alors les purges, il ne faut pas faire n'importe quoi, hein, parce que voilà, a, ça peut fatiguer aussi beaucoup mais euh, les purges à l'huile de ricin ou les purges... Euh, voilà. Il y a d'autres produits hein, qui sont intéressants dont enfin, Irène Grosjean et sa fille en, en parlent beaucoup et ça, c'est très intéressant. Euh... Toi, toi mais ça t'a bon. bien aidé, ça, les purges. Oui, vachement. Ouais. Ouais, ouais, ça, c'était avant que je fasse les jeunes. Après, quand j'ai commencé à faire les jeunes longs, euh, je dirais que je n'ai plus besoin de faire de purge, mais, euh, voilà. mais euh, puis bon, avec les irrigations coloniques, enfin, après, il faut écouter ton corps, il hein, ne faut pas non plus le pousser trop, il ne faut ah, pas ouais. le fatiguer. Enfin, je veux dire, c'est des étapes. Moi, je te parle de tout ça là d'un coup, mais je veux dire, ça s'est fait progressivement, Complètement, ça a été ouais. Voilà, j'ai vraiment été à l'écoute de, de ce que je ressentais dans mon corps. Puis je le sens quand je suis encrassée euh, vibratoirement et que émotionnellement, j'ai besoin de me nettoyer. Donc je, voilà. Maintenant, je suis plus dans le yoga, par exemple, tous les jours, ou la méditation, ou la contemplation dans la nature, parce que je suis dans un environnement qui me le permet. À Toulouse, je ne pouvais pas le faire. Donc, euh, il faut aussi s'adapter au lieu où vous vivez ou à l'environnement familial que vous avez. Ça, c'est important. D'accord. Et donc, du coup, là, ton projet, donc là, tu es, es dans les préparatifs de, de déménagement. Euh, vous, vous avez viser un lieu, vous êtes plutôt sur un lieu et vous allez voir si ça se fait ou pas, et puis... Oui, enfin, on va sur l'idée que ça se fasse, hein. pour nous, c'est en train de se faire, oui. c'est juste que c'est comme, comme mettre Exactement. un enfant au monde, il y a une gestation, et là on est dans la gestation, on va dire, donc euh, euh, on veut être là-bas début mars pour ouvrir en avril, voilà. Donc, euh, vous allez en savoir un peu plus de toute manière, parce que pour l'instant, c'est confidentiel tant que tout n'est pas, euh, pas signé, tout n'est pas mis en place. Puis, je suis, je suis devenue un peu je suis devenue prudente et superstitieuse. Ouais, ouais. Je ne veux pas tout dire maintenant, mais c'est sur une bonne voie. Et en tout cas, ça correspond vraiment, vraiment à ce qu'on qu a vraiment envie de, de faire et de, et, de, et de partager avec avec les avec les réunionnés en fait là -bas. Mmh, Du coup, il n'y a pas beaucoup de travaux comparé à l'autre y y y petit pas, de travaux. Oui, ah non, non, non, non, rien à voir. Il y a des travaux d'embellissement et d'arrangement et d'écho pour que ça corresponde à notre vibration et à ce qu'on a envie de. Il y a quand même des, rats, des travaux, mais ça n'a rien à voir. C'est quelque chose en un mois, on aura tout mis en place pour pouvoir ouvrir en avril. Enfin, en tout cas, on fait tout pour. Ouais, et donc, du coup, tu as lancé une cagnotte. Bah, tu peux nous parler un petit peu de ça. Ça va servir à quoi Tu en as parlé un petit peu avant, mais tu peux résumer et parler un peu de ça. Oui, bah, on est passé par Cotis Up. Alors, c'est vrai qu'on ne voulait pas faire un crowdfunding parce que bah, pour la rétribution, c'était un peu compliqué. Donc, euh, on s'est dit, on est à 11 000 km, pas 11 000 km on ne va pas faire un crowdfunding. On va faire une cagnotte, comme ça, les gens ne se sentent pas. Euh, voilà, c'est vraiment euh, du soutien financier qu'on a besoin, nous, pour préparer notre départ et pour les petits travaux, travaux de départ et de fin d'embellissement pour là-bas pour, pour pour ne pas se retrouver à être obligé d'emprunter trop parce que voilà on a besoin quand même de, de cette somme là pour pour pour partir et puis si vous nous suivez donc sur sur la page Facebook alors qui s'appelait enfin, Douceur Végétale et qui s'appelle Végétal Les Doux parce qu'on a fait traduire en créole. Il faut savoir que, quand même, à l'île de La Réunion, il y a une langue magnifique est, qui est la langue créole. Et donc, on nous l'a traduit, Végétale Les Doux. On a trouvé ça trop mignon et on s'est dit, ben, en fait, Douceur Végétale va continuer à vivre. Euh, en France, mais la France la plus au sud, qui est à 11 000 km d'ici. Et, et ça s'appelle euh, déjà Végétal doux Alors, du coup, ma page, c'est Végétal doux sur Facebook et, euh, et sur Instagram, Douceur Végétal 31. Et donc, on va régulièrement vous donner des nouvelles de, de, de notre projet. Là, j'ai mis une petite vidéo pour... pour pour cette cagnotte que j'ai mis en route juste cette semaine, au début de semaine. Je referai toutes les semaines une petite vidéo pour expliquer l'avancée de notre projet. et Dès qu'on en sait un peu plus, et puis voilà, puis jusqu'à notre départ, on va, on va continuer à, vous, à, mettre, à nous mettre en lien en fait avec cette avec cette communauté qui nous a suivis depuis, depuis plusieurs années, hein, parce que j'avais le restaurant avant Albi, j'ai encore, encore des personnes d'Albi qui me suivent et qui sont intéressées par, euh, par l'évolution de, de ce projet, de, notre, de mon projet, et puis maintenant qui devient notre projet avec Jean-Charles. Et, euh, et c'est une forte communauté bienveillante. J'ai vraiment beaucoup de gens qui sont… J'ai eu des, des messages extraordinaires, d'amour, de… de, de de soutien de enfin de, moi ça me fait énormément de bien et puis euh, et puis comme je leur dis tous ben, vous venez avec moi je vous emmène euh, on vous emmène dans notre cœur et, et là bas ben vous serez évidemment les bienvenus parce que parce que c'est pas si enfin c'est 11 heures d'avion certes mais je veux dire ça vaut le coup ça vaut la peine euh, de se déplacer on arrive à avoir des vols quand même qui sont euh, abordables avec euh, il y a deux compagnies aériennes là qui font je ne serai pas de pub mais euh, <rire> mais euh, avec pour celle là en ce moment il y en a une 700 euros aller-retour ça va c'est pas c'est pas non plus euh, inabordable quand on, on le budgétise euh, et, euh, et c'est un tel dépaysement et c'est une telle richesse c'est ouais, waouh je... Donc, nous, bien sûr, évidemment, on sera très heureux de vous accueillir. Évidemment. donc J'ai vu que tu as mis le montant à 30 000 euros comme, comme... et euh... Peu importe le, le montant, de... ça marche comment ce truc Parce que je, moi, je connaissais le profonding, Il y avait un montant. Cotisop, non, non, les gens ils mettent euh, ce qu'ils veulent, il n'y a pas de frais, il euh, n'y a euh, pas de non, il n'y a pas de date limite. Donc euh, Moi, j'ai pas mis de date limite. Euh, le montant, euh, je peux le monter, je peux le descendre. Nous on, a, nous, on a calculé, on a fait une marge de 30 000 parce qu'entre euh, tout ce qu'on a à mettre en place, euh, plus le container, plus euh, les travaux qu'on imagine là-bas et le voilà tout ce qu'on a besoin pour mettre en place ce départ et cet aménagement, parce qu'il y a aussi l'aménagement là-bas, c'est surtout ça, les travaux d'aménagement et d'embellissement, plus euh, le container, euh, on, on a fait voilà on a compté 30 000 euh, mais après euh, évidemment que n'y voilà, il' a pas de limite et puis même si on même si on même si on peut pas donner le, ne serait- ce que de partager et, et de nous soutenir en partageant euh, la cagnotte euh, à, dans votre réseau autour de vous euh, en expliquant euh, aussi notre éthique et notre et notre dynamique hein, parce que on a voilà bon, ben, toi tu me tu, tu me connais maintenant, enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui nous connaissent sur, sur Toulouse et, et dans le Sud-Ouest et, euh, et cette dynamique qu'on a de, de, du collectif, c'est pour le partager hein. c'est pas je veux dire, c'est pour nous ce n'est pas du business c'est vraiment c'est une mission de de, de, de de pouvoir partager avec le plus possible de gens le, ce goût de, de, du vivant du monde du vivant de la santé de la bienveillance et de la joie de vivre parce que quand on est dans ce connecté au vivant et ben on est forcément connecté à l'amour et, et, et du coup c'est c'est une joie de pouvoir partager ça puis bon maintenant avec tout ce que j'ai appris toutes les compétences je dirais que j'ai développé autour de, de, de ce commerce autour de ce restaurant et autour de, des soins que j'ai pu faire même pendant toute cette période euh, j'ai envie de le partager j'ai envie de le partager c'est très pédagogique en fait hein, comme comme des marchands. Euh... Oui, ben déjà, quand je t'avais interviewé, tu parlais de ça, tu parlais beaucoup du temps, et tu parlais, tu avais choisi un restaurant qui était dans une petite truc, qui n'était pas sur une rue passante, tu avais envie d'avoir le temps de parler avec les gens. C'est ça, moi je des veux pas. Des marchands. Exactement. Et bien à la base, ce sera pareil. On aura un lieu où on veut avoir le temps, on veut que les gens puissent se ressourcer, avoir le temps de parler avec eux, de communiquer avec eux, d'avoir un vrai lien humain et pas seulement un lieu où les gens ils viennent payer leur addition euh, et puis manger leur petite assiette et partir. Bon, on les acceptera aussi, hein, ceux-là, mais ce que je veux dire, c'est que <rire> ce que je veux dire, c'est que même, même les clients qui ont été dans cette les gens qui m'ont découvert tout à fait par hasard dans la rue de l'Étoile, qui sont rentrés à douceur végétale, s'en souviennent encore. Parce qu'ils qu sont venus peut-être juste pour manger une assiette, mais il s'est passé quelque chose. Et, et à l'unanimité, hein, je veux dire, j'ai eu des gens qui ont... Vraiment, j'ai eu des retours incroyables. Et, et du coup, c'est en ça où je te disais que oui, je sais que j'ai réussi cette mission-là sur, sur Toulouse, parce que ce petit lieu-là, tout petit, de Vancouver, a été quand même un, un lieu de, de, de ressourcement pour, pour beaucoup de gens qui ne s'y attendaient même pas. Et du coup, il n'y a personne qui a pris la, pris la suite Pour ouais, l'instant. Bah, bah, non, pour l'instant, non. Okay. Ouais. Mais, moi... Euh... J'aimerais bien vendre des produits sur Toulouse, genre une fois par semaine, tu vois, je ne veux pas en faire mon activité principale, mais comme j'ai envie de faire, me remettre à une meilleure alimentation, de, de, de prendre plus soin de moi, de mon énergie, je, dis, je le fais pour moi déjà, je prépare des trucs pour moi, pour mes enfants, j'ai deux enfants, il ben, y a du monde autour de moi, genre, quitte à le faire pour, pour moi, je peux en faire un peu plus, et peut-être une fois par semaine, tu vois, si je peux le faire sur un marché ou quoi. Oui, c'est une très bonne mais voilà. Moi, je t'encourage, je t'encourage. J'aimerais beaucoup le faire, il faut que j'arrive à trouver un équilibre entre euh, mes ouais, activités, pour trou... voilà, le ça. net et, et, et le physique. Mais en tout cas, ça me plairait ouais. beaucoup. Et... Je vais essayer de vendre des gâteaux crus pour Noël. Ouais, <rire> des bûches, des gâteaux crus, tout ce que tu sais faire en cru euh, à Noël. Ouais, c'est sûr, il faut le faire. Ouais, ouais. Faut... En tout ouais, cas, faut... n'hésite pas à m'envoyer le lien, que moi, je le partage aussi sur, euh, sur ma page. Hein, ok, ça, ouais, euh... super. Ouais. Voilà. Toulouse, c'est une grande ville. il faut quand même ait du cru sur Toulouse, quand même. Il <rire> en faut tu sais que j'étais la seule à en faire quand même, de tous les restos vegan, c'est aussi pour ça que j'ai réussi quand même à avoir une clientèle fidèle parce que voilà, mais c'est vrai qu'il faudrait, il faudrait, mais il faut faire confiance, il y a de plus en plus de moi, ma démarche c'est aussi de former des gens qui se lancent dans ce domaine. tu avais envie aussi, tu avais le projet de monter une école de cuisine. Alors pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est un projet qu'on a et qu'on fera là-bas, à La Réunion. On va faire des, des, des... En fait, tout ce que je voulais mettre en place sur Toulouse, on va le faire là-bas. Et on aura un lieu qui sera propice. Donc, on va... Et ça, vous, vous aurez toutes les, toutes les infos. On va faire des semaines de découverte du, du vivant à travers la cuisine et des formations aussi pour ceux qui veulent devenir chef. OK. Écoute, voilà. De toute façon, voilà, on va te suivre sur la page Facebook Végétal Doux. C'est ça, végétal les doux. Végétal les doux. <rire> Moi, j'ai quatre ans. J'ai dit ans quand j'étais petite. Mais, euh, ah, euh, super. Ouais, je, apparemment, je, je parlais un peu créole, mais parlais ah. créole. Ouais, c'est ça. <rire> c ça peut peu, revenir vite. Hein. Ouais. J'ai perdu, quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est. Ça peut revenir. C'est notre culture, quoi. c'est notre culture. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Ben, écoute, euh, je te souhaite euh, plein de bonnes choses. Euh, Merci, Solange. Un bonheur. C'est bah un aussi, rapprochez-vous parce que c'est quand même un projet. Oui, c'est un, un gros travail, bah, encore une fois, sur, euh, sur nos émotions aussi. <rire> parce que le changement, ça crée beaucoup de bonnes aussi, émotions aussi. Ce n'est pas que des mauvaises émotions. Dans les émotions, il y a aussi les bonnes émotions. il faut savoir les, les capturer et puis en faire un ferment pour, euh, pour grandir. Voilà. Bah, merci beaucoup pour cet échange. Et donc, on te dit bah, à très bientôt euh, pour les nouvelles. Ok, merci beaucoup. Bisous. Ciao, ciao. ciao.